Monsieur le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Mesdames, Messieurs les chefs et membres des différentes délégations, distingués invités au protocole observé, bon après-midi. Au nom du gouvernement du Burundi et à mon nom propre, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au pays hôte et à l'Union internationale des télécommunications pour l'organisation des présentes plénipotentiaires. La République du Burundi, sur base de notre politique nationale, de développement des TIC et de la récente politique sectorielle en matière des TIC, a fait des TIC un instrument de développement des secteurs socio-économiques à long terme, notamment à travers le développement des infrastructures à large bande, permettant de faire bénéficier au plus grand nombre de nos concitoyens, les avantages et les opportunités qu'offrent les TIC. Le déploiement massif de la fibre optique dans toutes les provinces du pays nous a permis de diminuer très sensiblement le coût de la connectivité au Burundi. Cependant, des efforts restent à fournir, notamment l'accès et l'inclusion numérique limités dans les zones rurales, malgré que plus de 70% de la population est concentrée dans ces zones. L'accès aux services TIC pour les femmes et des personnes handicapées, l'accès aux services financiers numériques sécurisés, etc. Distingués invités, le Burundi a déjà fait beaucoup d'activités dans le sens du développement du secteur, notamment la création des télécentres communautaires à travers tout le pays, la connectivité des écoles, des universités, des hôpitaux, le développement des applications pour l'amélioration des réseaux de communication des institutions et autres projets en cours, dont la mise en place de, du plan directeur national de digitalisation des services publics et l'exécution du projet d'appui aux fondations de l'économie numérique. Distingués invités, chers participants, je profite de l'occasion pour exprimer mes remerciements à l'UT et sa direction pour l'appui dans la mise en place de notre stratégie large bande, l'appui en cours pour la mise en place d'une politique de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, la mise en place du CERT ainsi que la tech comme moteur pour les opportunités économiques des femmes en cours de réalisation. Nous réitérons notre engagement à collaborer avec le secrétariat général de l'UIT dans la réalisation des autres initiatives de Partner to Connect Digital Coalition Alliance. Distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans remercier encore une fois le secrétaire général de l'Union ainsi que les membres des bureaux de l'UIT pour le travail accompli durant ces quatre dernières années et pour l'organisation de ces plénipotentiaires que je souhaite fructueuses. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.